Bonjour à toutes et à tous, c'est la période des fêtes et c'est une année présidentielle. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir des débats un peu houleux en famille ou avec les amis. Pour ça, une solution, le démocratol, qui lutte efficacement contre l'impuissance électorale. Nous vous proposons cette petite boîte avec des pastilles pour revitaliser la démocratie et plutôt que d'avoir un débat pour un tel ou une telle, mettre au cœur, du débat démocratique, la participation des citoyennes et des citoyens et la façon dont ils et elles vont pouvoir agir en politique à commencer par choisir leur candidat avec la primaire populaire mais aussi en découvrant toutes les solutions qui sont celles qui permettent d'agir et qui vont permettre de choisir le programme qui vous convient en termes de justice sociale, en termes d'écologie, en termes d'économie mais aussi en termes de démocratie. Dans votre démocratole vous pourrez mettre des coupons. Il y a aussi les feuilles recto à imprimer. Des coupons d'abord sur le jugement majoritaire et la primaire populaire. C'est ce qu'on porte, c'est les vidéos que je vous fais depuis quelques mois. C'est bien, ça va vous permettre d'en parler aux autres avec des petits schémas et puis de faire signer l'appel. Des coupons aussi sur la 6ème République et toutes les mesures législatives qui permettront aux citoyennes et aux citoyens d'agir plus directement sur la démocratie et de s'investir plus en politique et de se rendre compte à quel point ils sont, elles sont responsables, elles sont acteurs et actrices et elles peuvent agir sur les lois de ce pays. Avec des conventions citoyennes, on a fait la convention citoyenne sur le climat. Nous on voudrait une convention citoyenne du renouveau démocratique, mais on peut aussi faire une convention citoyenne de la santé publique ou sur le nucléaire. On voudrait aussi la reconnaissance du vote blanc. Ce n'est plus possible que quand 50% des gens ne viennent pas voter, quand 75% des gens ne viennent pas voter, l'élection ait lieu. Donc, reconnaître le vote blanc et dire que si personne ne se déplace, on recommence l'élection. C'est une façon de, for de forcer les candidates et les candidats à aller chercher toutes celles et ceux qui n'ont plus confiance dans la politique et qui ne savent pas à quel point la politique peut être belle, peut être puissante et peut changer la vie des gens. Enfin, le référendum d'initiative citoyenne, ça veut dire que si 700 000 personnes signent une pétition pour changer la loi, on la soumet au référendum, et si elle est adoptée, elle rentre dans la Constitution. C'est un vrai partage du pouvoir. Deux coupons également sur la réforme du financement des médias et de la presse, et sur le financement des partis. Dans les deux cas, il y a des choses qui perturbent le jeu démocratique. Pour la presse et les médias, le fait que quelques millionnaires tiennent la plupart de, des grands médias fait qu'on n'est pas libre et que certains candidats sont favorisés par rapport à d'autres des solutions existent pour permettre que chacun, chacune, investisse dans les médias et ait un droit de regard sur la façon dont l'éditorialisation est faite, avec une règle, une personne égale une voix. La réforme du financement des partis est aussi essentielle. Aujourd'hui, il y a plein de jeux de dupes liés à la façon dont le financement des partis est lié aux élections législatives. Si vous avez 50 candidats et candidates dans 50 circonscriptions, qui font plus de 1%, eh bien vous accédez au financement des partis à hauteur de 1,42€ par voie par année pour les 5 ans à venir. Ça fait qu'on se retrouve avec 19 candidats et candidates sur des circonscriptions. On n'a pas intérêt à faire d'alliance, on n'a pas intérêt à faire de coalition, puisque avant tout, on cherche à accéder au financement public des partis. Avec les bons pour l'égalité démocratique prévus par Julia Cagé notamment, chacun, chacune pourra donner 7 7€ au moment de sa déclaration d'impôt pour le parti, pour le mouvement, qu'il ou elle souhaite. Le reste sera réparti en fonction des forces politiques. C'est une façon pour les citoyennes et les citoyens de reprendre la main. C'est aussi une façon pour les partis politiques de ne plus être dans cette course aux petits chevaux des législatives et de retourner dans le cœur de ce qu'ils font, le fait de prendre les solutions de la société civile et d'en faire des programmes politiques et de les mettre en œuvre pour changer la vie. Et enfin un coupon sur la démocratie locale puisque c'est là que nous vivons, que nous grandissons, que nous vieillissons, que nous travaillons, que nous nous engageons. C'est là aussi où on peut être élu plus facilement et contrôler le travail des élus et encourager le travail des élus. C'est là où on peut partager le pouvoir grâce à des budgets participatifs, c'est-à-dire qu'on met le budget de la ville à destination des citoyennes et des citoyens ou une partie de ce budget pour que ce soit elles et eux qui décident de la façon dont on investit l'argent commun qu'on a mis dans, la, dans nos impôts. Je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui témoignent souffrir de troubles démocratiques aigus, d'éco-anxiété, et qui ne savent pas comment ils peuvent, elles peuvent s'engager pour changer les choses. Une bonne nouvelle, il y a des groupes primaires populaires un peu partout qui se réunissent toutes les semaines ou un peu plus souvent ou un peu moins souvent, dans lesquels vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui non seulement veulent s'engager, mais également veulent se former pour savoir comment faire. Et comme on le dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin, on va à l'Elysée. Il y a aussi pour s'engager beaucoup d'organisations, d'associations qui vont vous former pour vous engager en politique. Et par exemple pour être candidat ou candidate aux législatives. Il y a des associations qui vous forment pour devenir député de la République. Par exemple, Tous élus pour les plus jeunes, Investi-ES pour les femmes, Open Politics. Il y a aussi des associations qui s'engagent pour inscrire les personnes sur les listes électorales et les aider, même si on peut tout faire par Internet. Tout le monde n'y arrive pas et tout le monde n'y pense pas. Avec tout ça, vous pourriez être le prochain, la prochaine députée de votre circonscription. Donc n'hésitez pas, allez-y. Si on veut que l'Assemblée nationale nous représente, présentez-vous. Et si vous n'avez pas le temps de vous engager, d'abord dites-vous que ce n'est pas grave, il y a des moments de sa vie pour s'engager plus et des moments où on peut juste signer un appel et peut-être ça sera plus tard. Moi je me suis engagée en politique à 40 ans, vous voyez, il n'est jamais trop tard. Euh quand on aura réussi à faire passer notre candidat et notre candidate grâce à la prépare populaire, on va travailler sur la semaine des 4 jours, on va travailler sur le revenu universel, on va travailler sur la façon de vous donner des moyens de vous engager. Parce qu'on sait que quand on élève des enfants, quand on travaille, quand on s'occupe de personnes âgées, c'est pas toujours facile de s'engager. Donc on reste cool. On essaye aussi d'éviter d'aller trop sur Twitter. Ça peut être hyper violent de temps en temps. Donc protégeons-nous, euh, surtout sur la période qui vient, qui va être... Euh, pas forcément facile tous les jours et on garde espoir et on se soutient et on regarde des vidéos de chatons s'il y a besoin. Si ça vous a inspiré, si vous faites des démocratoles, envoyez-nous des photos, partagez-les, on a envie de savoir si la démocratie a sauvé votre Noël. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, on se retrouve en 2022, l'année pendant laquelle les citoyennes et les citoyens ont sauvé la démocratie grâce à la primaire populaire. N'oubliez pas, signez l'appel, votez, on va gagner grâce à la démocratie.